Bonjour et bienvenue sur Du Curé des Lames. Alors, euh, dernière vidéo de l'année euh, sur euh, mes 5 couteaux préférés en budget, c'est-à-dire euh, moins de 100 euros. Ce sont des couteaux que j'utilise régulièrement, euh, pas pour euh, couper du bois, pas pour euh, euh, travailler dur. <coughs> Mais que j'utilise autant en cuisine qu'à table, couper du carton, couper du cuir, etc. Donc, ce sont cinq couteaux. moi Je me suis limité à 5 pour faire court et euh, parce que ce sont mes cinq préférés que j'utilise le plus, disons, qui, qui apparaissent le plus dans ma, dans ma poche en roulement. Et ce sont des couteaux qui donc se trouvent facilement à moins de 100 euros. Je vais commencer par un couteau que je vous ai déjà présenté maintes fois, euh, qui apparaît dans mes 10 couteaux préférés, au-delà des 100 euros puisqu'en fait, c'est le Bark Knuckle de chez Kershaw. Ce couteau, ben, voilà, ça c'est la version euh, en 14C28N, un acier donc très acceptable, hein, très très euh, très accessible. Euh, J'ai changé le, la poignée, le, les plaquettes en, en aluminium, je les, je les ai intervertis avec la version CPM20CV parce que je trouve que le noir et le satin euh, vont mieux que le noir noir euh, ou euh, gris satin, bref. Encore une fois, c'est un couteau que j'adore pour sa forme de lame, pour euh, sa tenue en main, pour euh, son poids, pour euh, bref, pour, pour son, sa capacité de coupe. C'est un couteau qui est très pratique, très utile et que je conseille à tout le monde. On peut le trouver, cette version-là, en 14C28N euh, à 80 euros, il me semble, hein, euh, donc euh, sur euh, thebestknives.eu. Le lien euh, dans la description. Donc voilà mon premier couteau, le Bart Le deuxième couteau qui est mon premier euh, Kershaw dans ma collection j'adore aussi c'est le atmos alors ce couteau <coughs> voilà <coughs> pardon j'adore le design c'est dimitri Zinkevich qui euh, design euh, qui a designé ce couteau alors Zinkevich a la particularité d'avoir de, des manches assez euh, anguleux alors ce couteau c'est le petit frère du euh, Zéro tolérance 0,470 qui est une qui, qui est magnifique en titane avec la, la même le même euh, insert en fibre de carbone en acier CPM 20 CV bon celui-ci vaut 40 euros il est très bien fait j'ai fait une vidéo que vous pouvez voir là euh, roulement à billes 4, euh, 8 serres 13 MOV donc un acier euh, entrée de gamme très acceptable port de poche profond liner lock g10 pour, pour les, les plaquettes très léger très très facile vraiment très agréable à, à utiliser voilà c'est il est snappy comme on dit hein, c'est il, il jaillit la lame jaillit simplement en appuyant sur le, le tenon voilà c'est un couteau que j'aime beaucoup au niveau du design je trouve qu'il est très réussi son frère euh, vaut trois fois, euh, non, quatre, euh, cinq, six fois le prix, ce prix-là, puisqu'il est à 250 euros. Euh, J'avais pas les moyens, je ne les ai toujours pas, et euh, je ne sais pas si un jour je les aurai. Mais j'adore vraiment euh, le, le, le grind, euh, les moutures creuses de, ce, de cette lame. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce design de Zinkevich, le Kershaw Atmos alors un couteau que j'ai présenté ça a été ma première vidéo euh, de présentation de couteau elle a fait un carton je crois qu'elle est à plus de 1500 vues euh, euh, en 5 mois c'est pas mal hein. ça fait 300 vues par mois ça fait 10, 10 vues par jour euh, wow. je, suis, je suis très content c'est le Civivi Elementum Conversion Micarta alors ce couteau pareil D2. Euh, on peut trouver cette version à 60 euros, quelque chose comme ça, 70 euros, un peu moins. Voilà, très vraiment le, le couteau est d'essai par excellence. Hein. C'est euh, une lame de 7 ,6 cm, 6 un manche euh, en micarta pour les plaquettes, en acier inoxydable pour les platines, un liner lock, un roulement à billes céramiques pour euh, le pivot, un port pour, euh, pour un clip port profond, pour, profond je vais y arriver on est le 31 euh, voilà pour les amateurs de lanières il y a même un trou pour euh, y accrocher une lanière ou un mousqueton, ce que vous voulez c'est vraiment euh, c'est vraiment un très bon couteau très utile au low grind pour, la, pour les moutures c'est les moutures creuses encore une fois j'aime beaucoup c'est euh, un, un best seller je crois que c'est le best seller de 2020 il est euh, décliné en, en euh, pourpre, orange, vert, bleu, mi-carte gris, mi-carte vert, mi carta brun. Euh, euh, Blade HQ en a sorti une version en, en CPM S35VN. Euh, bref, le couteau, a, euh, vous le trouvez, la version de base en, en G10 est à 50 euros, je crois, ou 52 euros. Donc. Euh, Hein, c'est encore des fêtes, faites-vous plaisir un petit couteau qui est très utile très pratique, facile à affûter contrairement à ce qu'on croit, le D2 certains D2, ça dépend du, de la trempe qui est, qui est faite sur l'acier sont plus compliqués, plus difficiles à avoir, celui-ci j'ai aucun problème pour retrouver son tranchant C'est, euh, euh, voyons si j'ai sous la main un bout de papier euh, pour vous montrer Voilà, un bout de papier et euh, voilà. Vraiment, le... ouais, il va accrocher, mais pas dans ce sens-là. Euh, voilà, il accroche. Ouais, je ne pas doué. On hein, a pour... dit oui, il fait des têtes de coupe, mais voilà. Ouais. Ouais. Tr très tranchant, très facile à, à, à avoir au niveau de l'affûtage. Le civivi et les Mantoux un autre couteau que je vous ai aussi présenté, ben, la preuve que c'est un de mes couteaux préférés, c'est le C.J. Herbie Feldspar. Euh, ça, c'est le mini Feldspar. Euh, je trouve que le, le grand est un peu trop grand pour moi. Euh, Celui-ci est très bien, hein, 7 ,6 cm de lame également, euh, avec euh, des, les platines qui sont insérées dans le, les plaquettes. Donc, euh, il n'y a pas de... De. de, de comment dire, elles n'apparaissent pas. Euh, visuellement, c'est très agréable. Elles sont ajourées. Euh, non, elles sont pas ajourées du tout. <rire> euh, du G10. Une lame en D2. Tom de pouce, comme on dit en français. Liner lock. Roulement à billes. Bref. Un très bon couteau. Celui-ci, vous le trouvez à 40. Euh, aux alentours des 40 euros, 45 euros, euh, donc euh, voilà, un petit couteau, euh, pas très cher, qui est très agréable à l'usage, au niveau de la de la forme de l'âme justement, euh, ce, ce ventre, le belly en anglais, le, le ventre permet un, un usage euh, en cuisine qui est très agréable, puisqu'il est très fin au, au niveau de la du tranchant, bref, le mini feldspar de chez CGRB, quatrième couteau et mon dernier couteau préféré que j'ai depuis peu j'aime beaucoup le designer de ce couteau, c'est Relaconico, encore une fois Relaconico. je vous en ai parlé avec le, le kin euh, de chez Vendu par Drop euh, il y a des, des, des, des couteaux de chez Monterey Bay Knives que je rêve d'acquérir parce que je trouve que ces designs sont magnifiques donc Relaconico celui-ci c'est le Kaiser Gemini alors Kaiser a sorti de 4, cinq variantes de ce couteau. Celle-ci, c'est la variante avec les plaquettes en micarta gris, lin noir, euh, qui apparaît gris euh, avec la patine. Un clip euh, pas port profond, pas, ça c'est la marque de, de Relaconico, il n'aime pas les ports profonds, il trouve que euh, laisser un peu de... De, de manche, c'est plus pratique pour sortir le couteau de la poche cette version donc avec les plaquettes en, en micarta en lin, micarta lin puisqu'il y a une autre version en micarta euh, jute euh, que, je que je rêve d'avoir parce que ce n'est pas le même ce n'est pas le même design de plaquettes, c'est à dire que là les, plaquettes, les platines sont apparentes et les plaquettes viennent s'ajouter au dessus sur la version en micarta jute, burlap, comme disent les Américains, qui reprend le design de la version euh, fibre de carbone. On, vous l'avez aussi en cuivre, euh, les plaquettes en cuivre. Les platines sont insérées, comme pour le, le CGR Fels, Mini Felspar ou Felspar, les, pla les platines sont insérées dans les plaquettes, ce qui fait qu'elles n'apparaissent pas du tout visuellement. Ça augmente l'esthétique, le, le, c'est beaucoup plus joli. Et le, les platines sont arrondies. Ce qui fait que la tenue, la prise en main est beaucoup plus agréable. Je ne dis pas qu'il n'est pas du tout agréable. Au contraire, c'est un super couteau. J'aime beaucoup m'en servir. J'adore la hauteur de l'âme. Je trouve que c'est vraiment un des couteaux les plus utiles que j'ai. Vous voyez, c'est vraiment la forme de l'âme, le... Cette courbure là pour, pour poser son pouce, c'est euh, Relaconico. Euh, voilà, il fait que des que de superbes couteaux chez Kaiser. Il y a le Orsa Minor, Orsa Major. Il y a donc celui-ci, le, le Gemini. Euh, il a le, euh, un, un tout petit couteau qui fait 7 6 cm 9 de lame dont je ne me rappelle pas le nom, en manche en titane, etc. Bref. Relaconico, c'est une valeur sûre en termes de design de couteau. Celui-ci est superbe. Il y a même le, la fausse pièce, le backspacer en anglais, la fausse pièce en, en français, qui est en, en micarta également. Donc c'est très très agréable, très joli. Il est très agréable à, à la prise en main, c'est pas du tout glissant, c'est... Euh, Vraiment, c'est un couteau que j'aime beaucoup en termes de design et en termes d'usage. Voilà, je vais finir sur euh, ce dernier couteau. Pour moi, ça a été euh, une année un peu particulière, comme pour nous tous, je pense. Hein, 2020, euh, je pense qu'elle que restera dans les annales. Ça a été le début de, de ma chaîne, il y a cinq mois. Et euh, une semaine maintenant. Je vous remercie toutes et tous de vous abonner, de vous être abonné, de vous abonner, de commenter, de liker mes vidéos. C'est grâce à vous que je j'aime continuer à faire ces vidéos, que j'espère je, pouvoir continuer à faire ces vidéos. Je suis euh, très content du des 500... Euh, Aujourd'hui, je vais atteindre les 555 abonnés. Des 555 abonnés que j'ai, je suis ravi en 5 mois. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est Vraiment, ça me fait énormément plaisir et je vous en remercie énormément. Voilà, j'espère que pour vous, 2020 a été une meilleure année que pour moi. J'espère que 2021 vous apportera tout ce que vous, vous attendez de d'une année et de, de votre vie. Je vous remercie d'être passé sur du cuir et des lames. N'hésitez pas à commenter, à liker, si vous aimez, hein, liker. Abonnez-vous surtout, parce qu'il y aura d'autres vidéos, je l'espère, bientôt. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur du cuir et des lames et je vous souhaite mes meilleurs voeux pour 2021. Au revoir.